Bonjour les gens, un petit rappel des règles pour Timeline. Objectif, être le premier à ne plus avoir de cartes. Déposer une carte déjà jouée au milieu de la table et définir la frise chronologique, c'est-à-dire ici les cartes avant 1763 et ici les cartes qui sont après. Distribuer 4 cartes à chaque joueur. Le joueur le plus jeune commencera. Chaque joueur à son tour dans le sens des aiguilles d'une montre essaye de déposer une carte par rapport à la frise. Le vainqueur est celui qui a déposé sa dernière carte au cours d'un tour de jeu voilà c'était le rappel des règles de timeline bonne partie